Dans cette vidéo, on va utiliser un fusée naturel, plus précisément le petit buisson, qui est en diamètre 4 à 6 mm maximum. Donc ne prenez pas la minonnette qui se trouve en, en diamètre 3 à 4 mm, qui sera vraiment trop fin, trop cassant, surtout quand on débute en fusée naturel. Donc prenez plutôt un petit buisson, dont le diamètre se situe entre 4 et 6 mm. Associé à ce fusée naturel, une gomme mi de pain qui va nous permettre de, de corriger nos erreurs ou de faire quelques effets sur notre fusée naturelle. Du papier sopalin, parce que le, le fusée naturel est très salissant, très poudreux. Donc euh, il sera très utile ce papier sopalin. Un support papier en format A4A suffira amplement. Hein. C'est un, un carnet à, à croquis en format A4A. Je vais le, dédoubler la, la page. Voilà. Comme ça, on aura double page. Donc, des exercices très simples, nous allons faire. Nous allons nous approprier ce fusée naturel. Donc, la prise en main, hein, on le tient comme un, comme un peintre en bâtiment ou un peintre qui, qui va peindre une énorme toile. Donc prise en main dans, avec les quatre doigts, le pouce le tient à l'intérieur, à l'opposé des quatre doigts. Et on va surtout ne pas savoir une écriture scolaire, hein, mais plutôt une prise en main comme, euh, comme le peintre. Hein. Tient son pinceau, et qu'il pince à toile. Alors, on va appliquer le fusée naturel sur notre support papier, sur le côté, uniquement sur le côté et non pas la pointe. Et très léger afin de ne pas casser ce fusée naturel, bien qu'il soit d'un diamètre intéressant de, en termes de robustesse. On va éviter de trop appuyer dessus, juste faire des, des tracés très légers. On va faire, pour commencer, un carré. Côté d'un carré et qu'on va remplir en diagonale ici. Vous Voyez au niveau de l'application, on va obtenir un, un gris léger. À côté, on va dessiner un rond qui sera de la même hauteur que notre carré. On va le remplir en diagonale en partant d'un haut à gauche et en descendant en diagonale vers le bas et droite. À côté, pourquoi pas un triangle là? Même hauteur, on part du sommet et on descend de manière verticale vers la base, cette fois-ci. Et on va terminer à nouveau par un carré. Même hauteur, on part de la diagonale en haut à gauche pour terminer dans le coin en bas à droite. Voilà, ceci fait, on va, si vous le voulez bien, faire des continuations de ces formes, on attaque. Le carré, on va se servir de sa largeur pour descendre au-dessous, comme ça. Le rond, on va se servir ici de la largeur de notre rond. Pareil ici, on va descendre deux lignes verticales, le triangle, on va se servir des, des côtés gauche ici et droite, qui sont les côtés les plus larges de notre forme. Et pour terminer le carré, ici, on va s'aligner sur le côté gauche de notre carré. Ici, côté droit, et on descend. Et on va remplir du haut vers le bas, ces quatre nouvelles formes donc des zigzags pensez bien à incliner votre fusain naturel donc si vous ne remplissez pas complètement c'est pas grave puisque le second exercice va consister à estomper le tout même si vous dépassez hein. c'est pas grave Notre troisième élément ici, mais ça se fait très rapidement. Et notre quatrième élément. Donc, vous allez noter que votre fusain va s'user, c'est normal puisque la matière, le fusain naturel, se dépose sur le support papier, hein, dans la texture du papier. Donc, pour éviter que le fusain ne s'use uniquement d'un un côté, pensez au fur et à mesure que vous dessinez, de tourner, d'exercer de, une rotation au fur et à mesure sur votre fusain. Bon, ça ne se fait pas euh, automatiquement au début, mais avec l'habitude, vous, vous verrez que machinalement, vous tournerez de temps en temps dans, entre vos doigts, et votre, vos quatre doigts et votre pouce ici, vous le tournerez machinalement, aussi bien un fusain que n'importe quel autre crayon. En dessinant, vous verrez qu'en prenant l'habitude, ça se fera de manière automatique. Afin d'avoir une, une mine, ou ici notre fusain, qui va s'émousser, qui va se tailler de façon naturelle, au contact du papier et de façon uniforme. D'accord Maintenant que nous avons fait nos quatre formes, nos deux carrés, notre rond et notre euh, triangle, les quatre continuités dans leur, euh, la verticalité de chaque forme, on va les estomper. On, va pas, on ne va pas prendre une estompe traditionnelle en carton, ou en coton-tige, ou en coton sopalin enroulé. On va simplement utiliser notre petit doigt. Donc si vous êtes gaucher, votre gauche, et pour les droitiers, le droitier. Et on va simplement estomper et, euh, chaque élément. On va débuter par le carré. Alors le carré, on va partir de, du sommet. Et on va faire des va-et-vient, tout en restant dans notre forme jusqu'au bas. Bien sûr, il y a un dépôt important de, de carbone, de, de poudre de fusain, qui s'est déposé sur notre petit doigt. Faites attention de ne pas vous salir ou de, de salir vos vêtements. Et on va continuer à la seconde forme. Pour la seconde forme, on va partir du centre et on va faire des mouvements circulaires en allant vers l'extérieur de notre forme. Voilà, on essaye de ne pas dépasser. Voilà, pour le triangle là, on va partir du côté gauche, descendre vers la base et aller rejoindre l'extrémité basse et droite de notre triangle. Pour notre dernier carré, on va partir du sommet droit et en zigzag, en diagonale. On va atteindre la diagonale maximale de notre carré et on va revenir progressivement vers le bas-gauche, le dernier coin de ce carré. Voilà pour ces quatre estompages. Vous avez vu que on obtient tout un tas de nuances de, de gris plus ou moins foncées à l'intérieur. Ça, c'est une première approche du, du fusée naturel qui vous permet de voir toutes les possibilités de ce médium que nous travaillerons un peu plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment une première approche, un premier contact avec ce fusée naturel. On va faire... La même chose sur les quatre derniers éléments en dessous, de chaque forme, dont on part du sommet, et on fait des va-et-vient, et on descend progressivement vers le bas. Vous pouvez noter que les zones où je n'ai pas mis du fusain, elles restent néanmoins plus claires que les autres zones, mais le dépôt de, de fusain s'est quand même mis dessus. Mais étant donné que ça n'avait pas été... Euh, tracé avec le fusain, initialement, on a des, des zones plus, plus claires que d'autres. Voilà un autre effet qu'on peut obtenir avec le fusain naturel. On va faire la même chose, partir du haut en hein, faisant des allers-retours vers le bas. Pour la troisième forme, on va partir du haut et faire des allers-retours de bas en haut. Alors, vous appuyez vraiment léger, léger sur votre, sur votre petit doigt, sur le bulbe de votre petit doigt. On va faire la même chose pour notre dernier élément ici. va et vient en recouvrant de 50% le tracé, l'estompage que nous avons fait initialement. Hein? Vous essayez de recouvrir. En faisant un aller-retour, chaque fois, 50% de la surface du papier. Afin, afin d'être le plus uniforme possible. On va maintenant prendre notre gomme mis de pain. On va la malaxer si elle est neuve. On va y créer une forme, on va dire pointue. Plus notre gomme mi-de-pain sera malaxée, elle sera malléable à souhait et on pourra créer les formes les plus fines possibles. Et ici, on va s'amuser simplement à, dans le carré, à faire des petites lignes verticales en appuyant légèrement. Vous voyez, c'est très subtil. On accroche avec notre gomme mi-de-pain de la poudre de, de fusain. Et cette poudre étant montée de la forme, on arrive à avoir des lignes beaucoup plus claires qui se détachent. Sur notre rond, ici, on va faire des mouvements circulaires. Donc, vous inquiétez pas hein, si ça part dans tous les sens, l'extrémité le, de votre gomme. L'essentiel étant de s'approprier ces nouveaux tracés que nous pouvons obtenir avec cette gomme mi-de-pain. Voilà. Pour le triangle, on va faire des hachures légèrement inclinées. Là, j'appuie un peu plus sur ma gomme mie de pain Vous voyez que... Malgré qu'il y ait une captation assez importante sur ma gomme mi-de-pain, le, le papier, et la gomme saturent donc elle laisse des traînées, des traces de fusain à l'extérieur de ma forme. Donc voilà un autre effet que nous pouvons obtenir avec la gomme mi-de-pain associée au fusain naturel. Pour terminer sur notre carré, on va essayer de faire un, un tout petit carré à l'intérieur de notre premier carré, initialement tracé au fusain naturel et essayer de tourner notre gomme au fur et à mesure afin que notre gomme ne soit pas trop saturée de, de fusain et que nous puissions créer ce carré en ouvrant le blanc, comme on dit en ouvrant les blancs, c'est-à-dire en enlevant de la matière initialement déposée sur notre papier voilà un joli effet On va continuer. Ici, j'avais fait des lignes sur notre carré, notre premier carré, des lignes horizontales. Et bien, Sur notre prolongation de, de forme, ici, je vais faire des lignes verticales. J'appuie plus ou moins. Voilà. Sur notre seconde forme, ici, j'avais fait une forme d'escargot. De, de tourbillon, de spirale. Donc je vais continuer en faisant ici des ellipses. Je vais faire des allers-retours, comme un ressort en fait. Voilà, j'essaye de pas dépasser, d'appuyer plus ou moins sur ma gomme mi-de-pain. Voilà. Sur la troisième forme, j'étais parti en diagonale vers l'extérieur. Donc je vais faire la même chose. Cette fois-ci, en diagonale, du haut vers le bas. J'essaie d'avoir un trait régulier avec ma gomme mie de pain Que ces traits de gomme mi-de-pain soient les plus réguliers possibles. Voilà un autre effet. Et on va terminer, ici, en reprenant ce carré, mais en le dessinant sur toute sa longueur. Ici, donc, un gros tracé avec la gomme de pin qui va essayer de garder la même largeur que ce carré. Voilà, pour ce premier exercice, pour s'approprier ce, ce fusée naturel, hein, ce petit buisson associé à la gomme mi de pin sur un papier blanc à 4 J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas de votre côté à faire le même type d'exercice, à vous munir d'un carnet à croquis en format A4, de fusain naturel et du gomme de pain. Je vous mets des liens en dessous dans la description de la vidéo pour acquérir ce matériel si vous ne l'avez pas encore. Et je vous dis à très bientôt.